J'ai décidé de ne pas rester accroché à un CDI, à ERDF, parce que je me suis rendu compte que euh, j'allais pas finir par m'y épanouir. CDI, loyer, euh, 35 heures, ouais, je suis sorti de ce cadre-là et j'ai décidé de m'écouter vraiment, de mieux appréhender la liberté et de me faire confiance pour accomplir ce... les choses qui me sont qui chères. Être acteur de ma vie, ouais, et pas subir euh, que ce soit des euh, dictats de la société, du CDI, du. Que ce soit une euh, fin en soi d'avoir un CDI et et pas s'épanouir au travail. J'ai décidé aussi de pour une fois profiter d'un programme européen qui est Erasmus+, pour partir apprendre une langue que pas grand monde affectionne en France, qu est l'allemand. J'ai décidé de partir au Liban alors que ça faisait flipper ma famille de partir dans un endroit où il y a la guerre juste à côté, alors qu'en fait c'était plus calme que d'autres endroits en France ou ailleurs et que j'ai eu zéro problème. J'ai pu aller du coup en mission avec électricien sans frontières. Au Népal après les deux, le deuxième séisme de, de 2015. Première expérience au sein d'une ONG, euh, certes en tant que bénévole mais d'une ONG euh, reconnue d'utilité publique. Et euh, donc ça c'était trois semaines qui ont été très, euh, très marquantes. J'ai eu du temps pour moi et j'ai eu du temps pour faire des choses pour les gens. Je m'étais aussi inscrit quelques semaines auparavant à un stage d'autoconstruction d'éoliennes. C'était un moment super chouette de renouer avec l'électricité d'une autre façon que en coordonnant des chantiers en ville à Montpellier. Quoi. Je suis parti six mois à Berlin dans une, une start-up de deux architectes avec un projet de mini-maison sur les toits inutilisés de Berlin. C'était mon premier CDI et... Euh et euh, le ref lui dire euh, « Ciao, je te quitte euh, ». Peut-être au bout de plusieurs CDI, euh, ça devient banal, mais le premier, c'est assez particulier comme moment quand même. Et euh, c'est bien d'avoir... Je me sentais serein, moi, quand je l'ai fait. Et depuis, ça ne m'a pas quitté. j'ai pas peur, par exemple, maintenant, de chercher... Si je devais chercher un autre travail, euh, j'ai bien plus confiance en moi. Je ne suis peut-être toujours pas un expert sur tel domaine, mais euh, je sais que je peux contribuer à pas mal de choses dans une, une boîte, une asso ou autre. et euh... Ça me fait pas peur d'être en... Comment dire à rechercher, par exemple, un nouvel emploi. J'ai jamais eu autant confiance en moi qu'aujourd'hui, quoi. Chaque année qui passe en plus, c'est une année de plus où j'ai été sur cette terre et une année de plus où j'ai rigolé et je me suis fait plaisir, franchement. Et... et ça va crescendo, là, pour le coup. Depuis deux ans, depuis que j'ai démissionné, donc... Euh... Ouais, je suis heureux, on peut dire ça, ouais. <musique> moi, j'ai toujours eu, depuis que j'ai 17 ans, je crois, je... je le réalise que depuis quelques années et pas plus, c'est cette, cette envie de me rendre utile avec des gens aussi d'ailleurs et que je connais pas et qu'on fasse quelque chose ensemble. Je suis pas expert du tout techniquement et c'est ce que j'ai dit à MSF d'ailleurs quand j'ai candidaté. Euh, c'est que je suis plutôt assez polyvalent et assez curieux et j'ai envie de travailler avec les gens et sur pas mal de thématiques mais de les ré, dans la phase de réalisation plus quoi. Le faire de mes mains et y participer pleinement quoi. Moi je voulais aller au Liban depuis toujours parce que j'ai des origines euh, qui remonte à quelques générations de là-bas. Et j'y suis allé pendant l'hiver 2016 et je me suis rapproché de la langue de mes arrière-grands-parents et ça, ça n'a pas de prix pour moi aujourd'hui. <musique> moi, j'en avais ma dose de travailler pour, euh, pour toujours les mêmes promoteurs qui rachètent des bâtiments et qui, euh, qui détruisent de l'ancien pour refaire du neuf, qui partitionnent les appartements, tout ça. La banalisation de l'employé, euh, qu'on ait fait quelque chose de bien, euh, bah, la reconnaissance on peut toujours recourir derrière. Par contre quand quelque chose ne va pas, euh, on, vient vite, euh, on vient vite te voir. C'était pas mon truc quoi. Après euh, moi j'ai appris pas mal de choses, que ce soit au niveau organisationnel ou, euh, ou d'autres compétences transversales au cours des trois ans, c'est sûr. Je regrette pas mais j'ai fait largement mon temps quoi. On démarrait avec un chantier de bénévoles au fin fond de la Bretagne quand j'avais 17 ans. Ça m'a tout de suite plu d'être avec d'autres gens, à faire euh, des choses utiles et concrètes de nos mains et sur place, et qu'il y ait un résultat derrière. Et du coup, je me souviens m'être inscrit dans la foulée à deux autres chantiers dans le même été. Après, j'en ai fait d'autres les années suivantes. Puis après, je suis allé un peu plus loin. Je suis allé en Slovaquie, sur une réserve de protection des oiseaux. Puis après, je suis allé un petit peu plus loin encore en Zambie, en Afrique australe. Puis C'était en 2011. Ça, c'était mon dernier chantier bénévole. Entre 2012 et 2015, j'ai travaillé à ERDF. Euh, un peu par défaut, mais j'y suis tout de même resté trois ans. J'ai mis le temps avant de démissionner, j'ai pas fait ça sur un coup de tête. Euh, ça a commencé en, si je me rappelle bien, en décembre 2014, c'est-à-dire 7-8 mois avant que je démissionne euh, de RDF. Euh, J'avais pris, je me souviens, c'était tous mes mercredis du mois de décembre 2014. Non pas le vendredi ou lundi pour fuir et partir un week-end et oublier le boulot, mais pour me concentrer sur euh, plus. Euh, réaliser quelques brainstorming sur ma situation, sur ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que j'envisageais, tout se bousculait dans ma tête, est-ce que je démissionne, est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que ça va le faire et puis j'ai rien derrière, et si j'ai rien je fais quoi, et du coup j'en ai fait, j'ai passé quelques journées comme ça avec moi-même et... et ça a mûri au fil des mois et, et comme j'avais dit tout à l'heure, la deadline que je m'étais fixée c'était juillet 2015 et je l'ai respectée, et puis aujourd'hui je regrette pas du tout quoi. À la fois j'ai vu le, on va dire le patron régional de RDF et je lui ai dit clairement euh, bah moi je vois que enfin faut être expert dans un domaine pendant 15 ans pour espérer faire une mission de 15 jours au fin fond de la Sibérie moi c'est pas mon truc donc euh, je vois que c'est euh, mes aspirations personnelles et mes et les comment dire les perspectives professionnelles elles vont jamais finir par par se croiser euh, harmonieusement donc euh, je vous je laisse ma place. Jusqu'au bac, euh, je savais ce que j'allais faire, on allait jusqu'au bac S puis après les portes étaient tellement ouvertes que je me suis un petit peu perdu dans les méandres des études à zigzaguer et à pas savoir quoi faire. Et euh, quand on sort d'un CDI, c'est un petit peu pareil. Parce qu'on a son cadre qui est donné, euh, le même salaire euh, bah pour les professions classiques, on va dire, qui tombent chaque, euh, chaque fin de mois. Puis on sait où est-ce qu'on est le mois prochain et on peut planifier ci et ça et nanana. Pour, là où, pour le coup où j'étais, <rire> c'était un peu ça. Et, euh, et bah une fois qu'on démissionne, il n'y a plus tout ce cadre, toutes ces heures à passer à tel endroit et, et ça s'apprivoise pas, ça s'appréhende pas d'un coup la liberté pour le coup quoi. Et ça peut être des fois un peu déroutant de ce qu'on qu fait de sa vie maintenant qu'on est libre et ça prend un peu de temps quoi. Moi je pense que je l'ai largement euh, traversé euh, mais je pense que j'étais dans ce doute aussi de mais maintenant je fais quoi, à quel moment, euh, j'ai pas de contraintes de temps, j'ai pas financièrement j'étais pas non plus à la rue sans pour autant rouler sur l'or mais quand est-ce que je fais les choses et puis euh, à Montpellier je, je, je veux dire ici je connais les gens que j'affectionne ils sont quasiment tous ici partir ailleurs redémarrer quelque chose à zéro quand ou pourquoi enfin pour quel résultat euh, derrière c'est des questionnements euh, ça serait, ça, Moi, ça serait moi ça s'est pas résolu en, en deux jours euh. Prends du temps pour toi et te poser... Euh, prends une feuille blanche, et tu te mets tout seul dans un café un jour où tu travailles pas sans personne que tu connais autour et tu, ou tu bois une bière si tu veux, si tu préfères la bière, s'il si si a fait chaud et tout ça, mais juste tu poses des mots tous en vrac sur une feuille, tu cherches même pas à les ordonner, à rien, en mode vraiment pur brainstorming, et tu remplis ta feuille et puis tu reviens dessus plus tard. Et... J'ai aucun plan, je n'en fais pas. Parce que je pense que 5 mois ou 6 en Afghanistan, il y a moyen que des choses bougent dans ma tête et je prévois strictement rien. Si ce n'est que déjà de revenir, et en forme, et puis et puis quitte à repartir en autre, dans, sur d'autres missions par la suite quoi. Mais j'ai pas fait trop de plans. Si je me trouvait un petit terrain sympa où je pourrais poser mes affaires en France, si je peux trouver ça à mon retour ce serait cool. C'est ça la perspective à l'heure actuelle.